Bienvenue dans votre émission Afro-Diaspora, Star LFTV. TV. Aujourd'hui, nous sommes à Hanovre pour la découverte d'une autre star de la diaspora africaine qui va nous parler de leur passion pour ce mouvement légendaire qui continue jusqu'aujourd'hui, eh bien, la sapologie. Les gars, est-ce que je suis sapé? Ouais, tu es sapé. Ah bon? Tu es sapé comme jamais. <rire> bon, ah bon d'abord, avant de commencer, présentez-vous. Ok, je me nomme le capitaine c'est le, le, le monument de la SAPE. que mmh. mes gars dandy sont là. Je nomme si c'est le continent, Alain le big boss, Fodio Fodio le pétrolier, Chéré Oromiou. D'où vient ce mouvement de la sapologie Dans la sapologie, c'est c'était créé au Congo. On peut pas nier mmh. la sapologie était créée au Congo, mais la sapologie, on dit la sap n'a pas de frontière. Ouais. Ouais, la sapologie n'a pas de frontière. Tout le monde peut pas être sapologue. On peut être sapo, mais on peut pas devenir sapologue. La sapologie, c'est au niveau de la sap. Ouais. Ouais, je peux dire la sapologie, on ne peut pas expliquer la sapologie, il faut vécu. Ouais. C'est un état d'esprit. Ouais. C'est sous les des ambianceurs. Ouais. Bon, Est-ce que selon vous, euh on est, on est aujourd'hui à Hanovre. Est-ce que selon vous, Hanovre, tout comme Paris, c'est la, la vie de la sapologie ici en Allemagne ou bien c'est autre chose Ok, euh, je peux dire Hanovre c'est la ville de la mode. Mm -hmm. Hanovre quand il est Allemagne, quand il a sap, est la sap, c'est Hanovre. Ouais, on peut dire ça comme ça. Pourquoi Pourquoi c'est Hanovre selon toi ou bien d'autres voudront répondre à ça Pourquoi ça non Je peux dire chaque année, en Allemagne, on fait le concours de la sapologie. Chaque année, on fait le concours de la sapologie. À Nova, bon le trophée, ça dort chez nous actuellement. Le trophée, ça dort chez nous. Parce que tous les sapologues de l'Allemagne, les vêtements sont finis chez eux. Mais la, la Nova continue toujours à s'habiller, surtout les dandys. Je vois sur la table, il y a le trophée dont vous parlez tout à l'heure. Et c'est quand même à Rambourg, ça s'est passé ou bien, vous l'avez récupéré à Rambourg. Bon, on n'a pas récupéré comme ça. La guerre, c'est ça qu'on appelle la guerre de la sapologie. Mmh. C'était une guerre, on est parti au front. C'est au front, on a, on a fait, on a remporté le trophée. Ça s'est passé à 2019, précisément à Rambourg. Et puis, on n'a pas trouvé ça, on n'a pas pris ça chez nous. On est parti à se euh, pour prendre ça. Ça veut dire qu'on est fort. Quand on dit les dandis, quand il dit la, la sape en allemand, les dandis, on est le numéro un, les autres viennent derrière nous. Voilà. Dans ce mouvement, vous jouez aussi beaucoup sur les couleurs. Je vois vous êtes bien habillé avec de, de différentes couleurs. Est-ce que cela signifie quelque chose dans, dans ce mouvement Oui, ça signifie très très. Parce que là, un sapoloque, il faut que quand un tu rentre dans un coin, mm -hmm. si on ne te remarque pas, si tu n'es pas visible, mm -hmm. ça veut dire que tu, tu dois te retourner à la maison pour te revoir. Tu es un sapeur, tu n'as pas de sape mm -hmm. un sapeur. Un sapeur, tu dois effrayer la salle. Voilà, oh, ça coûte ça bien, aujourd'hui les couleurs sont mélangées. Mm -hmm. Il y a d'autres qui sont à mocassins, mm -hmm. il y a d'autres qui sont à léopard, mm -hmm. il y a deux qui sont... il y a, il y a les vestes, c'est moustique. mm -hmm. moustiques, c'est poil de moustiques qu'ils ont fait pour couser ça. Voilà. Mm -hmm. ouais. Poils de moustique, où est-ce qu'on trouve cela? C'est assez, assez surprenant. Oui, bon, on peut dire ça. C'est rare. C'est les, on appelle ça les oiseaux rares. C'est rare. On trouve pas ça à tous les. C'est, en fait. Je peux pas expliquer le, le comment la ve le vêtement était conçu, mm -hmm. mais c'est des trucs rares. C'est la sable, c'est de là en fait. C'est des là. Il ouais, faut, on devient pas on devient un sapeur, mais on ne devient pas un sapologue. C'est ça que tu dois retenir, c'est l'état d'esprit. Oui, ah, mais ça se sent. Vous avez une bonne énergie ici, c'est contaminant. Euh, comment explique le fait que ça soit un mouvement international Est-ce que vous venez tous du Congo ou bien vous avez des, des origines différentes Non, nous tous, on n'est pas Congolais. Il n'y a même pas Congolais parmi nous. Il euh, n'y a pas Congolais, mm -hmm. on est des ivoiriens. Il y a une seule anglophone parmi nous, il vient de Libéria. C'est l'Afrique qui gagne en fait. La voilà. SAP être né au Congo, mais c'est la Côte d'Ivoire qui met en valeur. Alors pourquoi, pourquoi le mouvement est aussi international Non seulement ici à, à, à, en Allemagne, à Paris, même à, au, en Belgique. Pourquoi selon toi c'est international Bon, à tous les. On conscient, mmh. tout ce qui aime s'habiller, tout ce qui aime euh, la sapologie, même si tu es vieillard, tu peux euh, aimer la sapologie, parce que c'est un truc, il faut aimer d'abord ton corps, le corps ne doit pas souffrir, on travaille pour ça, on travaille pour ça, le corps ne doit pas souffrir, mmh. tu ne peux pas faire 8 heures du temps, tu es au boulot, mmh. le, le seul week-end qui, qui te reste, tu vas te vêtir à n'importe quel moment, mmh. on ne peut pas... Nos, nos idées, le corps ne doit pas souffrir. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est un état d'esprit. un état d'esprit. Un il faut être bien parfumé aussi. C'est très important. Il faut bien parfumer. C'est ça. Un sapologue, arranger, parfumer, ça compte. Un sapologue, un sapologue tu dois effrayer. C'est toujours. Tu dois effrayer. Les couleurs surtout. Un sapologue, c'est les trois couleurs. Si tu as dépassé trois couleurs, on peut t'appeler caméléon. Quelles sont ces trois couleurs Je suis assez... Euh, euh, Quelles sont ces trois couleurs oh, okay. Un petit exemple. Je peux dire, ici un petit exemple. Oui. Tu vois la veste oui. C'est quelle couleur tu vois euh, La veste, c'est en, en gris, en noir. Il y a aussi du rose. Vous avez porté du rose. Et le, En dessous, il y a le blanc. Il y a le bleu, pardon, okay. le bleu. Et le pantalon euh, Le pantalon, c'est le rose. C'est le rose tiré vers le rouge. Et les chaussettes qui sont du rouge vif, et les chaussures sont en noir. Et le chapeau en marron. Et, cravate? et le, le, la cravate, c'est un rouge. Les chaussettes. chaussettes hum. Ça, on appelle trois couleurs. Si tu dépasses trois couleurs, toi, on ne peut pas t'appeler un sapologue on peut t'appeler un caméléon. Parce que tu mélanges la société, tu menaces la société. C'est ça aussi la le Il y a deux... Il y, a, il y a tout complet aussi, tu peux faire, tu peux te mettre un classique complet, mm -hmm. ou bien deux tons, il y en a. Mm -hmm. Les autres vont se présenter, tu vas entendre aussi oui. ce qu'ils sont capables de faire. Ok, j'ai encore une autre question. La sapologie c'est aussi de l'humour quelque part. Pardon La sapologie, est-ce c'est de l'humour quelque part ou bien c'est une autre dynamique Ok. Là, la sapologie, on peut dire, c'est de l'humour. Parce que c'est la société de les ambiancer. Mm -hmm. Tu dois ambiancer le coin. Un sapologue, quand tu viens, qu il vient, il faut qu'il ait pas savoir que tu es là. Tu ne peux pas être euh, quelqu'un comme, comme quelqu'un d'ordinaire. Un, mm -hmm. Un sapologue, de loi, on doit savoir qu'il est là. Mm -hmm. tu, si tu ne peux pas remplir ces conditions, on va te, on va te mettre dans la catégorie de les sapeurs. Sinon, la sapologie, tu ne fais pas partie. Avant que les autres se présentent, est-ce que vous êtes souvent sollicité dans les événements pour faire l'ambiance ou bien pour ambiancer ou bien pour montrer votre art Quel est Oui, on est tellement sollicité, plein pas dans les soirées qui se passent en Allemagne, plein part ils ont besoin des de danseurs pour faire les premières parties de la soirées, plein pas les gens qui nous suivent, ils savent, on a fait beaucoup d'événements, on est là. Tous ceux qui ont besoin de nous, on est là, on est ouvert. En fait, on peut faire, on peut faire ton soirée. Toi-même, tu seras là, tu vas nous regarder, tu dis oui. Parce que, plein, parce que notre force aussi qui est là. On peut allumer le coin, on peut ambiancer le coin. vous, voyez. Je vais poser la question à une autre personne du groupe. quest ce qui aimerait bien... Ouais. Avant ton propos, je me présente. Je suis Big Boss Alain Komsi avant tout propos, nous avons créé ce groupe des décidé de faire ce groupe un groupe d'amis d'abord et nous sommes des groupes, un groupe d'amis, des ambianceurs et dans le musée nice de la scène, nous sommes vraiment renommés pour cela. On nous invite dans certaines cérémonies pour pouvoir égayer la galerie souvent, mais avec le, nos styles vestimentaire, donner l'envie de nous voir, pour nous regarder, ça fait plaisir. Donc euh, c'est un peu ça. Maintenant, le nom de notre groupe, c'est nous sommes les dandis. Les dandis qui signifient dandy. Un dandy, c'est quelqu'un que, qui a dépassé le cadre de la sapologie, parce qu'on allait au sommet des sommets. Aujourd'hui, aujourd nous sommes appelés les dandis. C'est pour faire, je vais dire aux gens que les dandis, c'est les gens qui viennent, quand ils viennent, les vêtements sont au rendez-vous. Voilà, c'est un peu ça. Euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous diffère des autres groupes de sapeurs Qu'est-ce qui vous diffère des groupes de sapeurs de Paris, par exemple Bon, en quelque sorte, nous sommes un groupe d'amis. Nous avons bien l'habillement. chacun a son, son style à lui parmi nous. Et quand chacun vient avec son style, ça crée une harmonie qui fait que ça crée un cocktail de vêtements, si vous voyez. Par exemple, les gens de Paris, ils ont leur style à, à eux, mais nous aussi, on vient mettre un peu de tonus avec mon ami qui est habillé comme un chef russe. Vous voyez, il met, il, met, il met tous les détails. Et l'autre qui est comme un, un, un, un empereur. Voilà, on, on crée toujours le style pour pouvoir changer le cadre. Il y a l'autre qui est en classe, classique, comme un, un anglais. Bon, c'est un peu ça. Donc on met toujours la différence. On ne peut pas toujours faire le copier-coller, copier-coller. Vous voyez. Si je comprends bien, il y a toujours un thème à chaque, à chaque sape. L'autre, c'est comme un empereur de, de, du Congo, par exemple. <rire> J'ai une autre question. Peut-on s'enrichir à travers la sape? Est-ce qu'on peut s'enrichir à travers ce mouvement de sape? Pour répondre à la question d'abord, je vais me présenter. À l'état civil, c'est Fodjokoni. Pour le nom des des sapeurs, c'est Fodio Fodio le pétrolier. Voilà, voilà l'homme qui a toujours le pétrole des Mirates. Hein, ça finit pas. On s'est dit que à la maison là, c'est rempli de vestes. Voilà, Et donc euh, c'est pour la sape pour être riche. Ça c'est trop dire parce que nous on est riche en vêtements. On est très riche en vêtements. Parce que quelqu'un qui sait s'habiller est très riche. Mais quelqu'un qui ne sait pas s'habiller, il a envie de le faire, mais il peut pas. Donc nous, on donne l'envie à ceux qui ont envie de le faire et qui n'ont pas, pas l'idée de le faire et qui n'ont pas le courage de le faire. Nous, on les encourage. Et c'est pourquoi parfois, on n'a pas besoin de, de vêtements trop chers pour, pour être sapés. C'est-à-dire, donne l'envie à celui qui n'a pas les moyens de s'habiller et pour être à l'aise dedans. Donc, oh, on fait ça parfois aussi, on n'a pas besoin de porter des vêtements chers, on porte les vêtements selon notre moyen. Voilà. Et on montre que même quand tu n'as pas les moyens, tu peux t'habiller, tu peux te saper. Voilà. Seulement, il faut avoir un style très, très, très, très attirant. Voilà, et c'est ça les dandis. C'est comme je le disais, vous, vous, vous transmettez de l'énergie, de la richesse. Non, ça se sent sur vos vêtements, même si c'est moins cher, même si ça donne de la valeur, même au groupe. C'est ça l'intention, en fait. Ou bien? Bon, le, le transmettre de la recherche dans la... Un truc, bon, parfois... C'est ce que je viens de dire. Des fois, quand tu veux trop appuyer sur ça, tu vas effrayer un peu ces personnes qui n'ont pas l'envie et qui n'ont pas les moyens de s'habiller. Donc parfois on, on, on descend un peu pour donner l'envie à ceux qui n'ont pas les moyens. Mais quand tu as les moyens aussi, bon, tu peux porter les choses de marque, les choses, bon la sape aussi, ça compte hein, la marque compte. Parce qu'il faut il faut connaître la marque. Parce qu'il faut pas porter des choses en caoutchouc, des soucis en caoutchouc, de quoi non. Il faut toujours porter des choses de marque originaux. Hein. Voilà, c'est ça, ça on appelle la sape. Voilà. J'aimerais savoir, quelle est votre marque préférée, par exemple Bon, pour, on ne peut pas faire la publicité. Ouais. On ne peut pas faire la publicité. Nos marques préférées, ça se passe dans la tête. Et puis, ça dépend de notre créativité aussi. Pour que, on ne peut pas faire marque de quelque chose. On peut laisser ça comme ça pour le moment. Peut-être que vous avez votre propre marque. Ou bien oui, on a nos propres marques et puis Dieu nous a fait une grâce parmi nous, il y a un styliste parmi nous, oui, comme ce monsieur, si c'est si c'est le contournable, voilà, c'est un styliste. Alors le styliste, oui, comment est-ce qu'on peut se saper correctement en étant styliste, selon toi Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter également. Oui... Et avant que je réponde à la question, je vais me présenter d'abord. Pour bon, moi, à l'état civil, je m'appelle Sissé Mohamed. Euh, mon nom de sapécologie, c'est euh, c'est le contournable. Voilà. Ok. Euh, euh, par rapport à ton question, la question que tu as posée, euh, quand on dit un, un, un sapécologue, c'est les gens qui s'habillent, vraiment, c'est les gens qui connaissent les vrais couleurs. D'abord, il faut qu'on ait couleurs, puis il faut savoir t'habiller. T'as vu, euh, vraiment, pour, pour, pour, pour s'habiller, ce n'est pas un truc qu'on fait en hasard. As vu il faut qu'on ait d'abord, il faut savoir t'habiller, il faut qu'on ait les vrais couleurs, avant que euh, tu vas t'appeler un sapigologe. Alors, il faut surtout connaître le style. <rire> Quel est votre style préféré Est-ce que c'est le style anglophone ou bien c'est le style, si aujourd'hui vous avez choisi d'être un peu, euh, euh, faire honneur à l'Angleterre ou bien si vous avez d'autres styles également Bon, ce que je peux dire dans ça, parmi nous, il y a un peu de tout dans nos groupes, tu as vu Bon, par exemple, moi, comme ça, moi, il fait un style d'italien. Bon, euh, mon frère aussi, il pense que c'est pareil. Mon frère aussi, euh, mon, mon capitaine, bon, lui, il fait un style anglais. Voilà. Mon frère aussi, il faut je faut, faut le pétroulé. C'est la même chose. Chéri, euh, des fois, il faut aussi. Bon, à peu près. En tout cas, parmi nous, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. J'ai remarqué que vous, vous avez toujours des siolons des c'est choisi par rapport à vos tempéraments ou bien c'est choisi par rapport au style vestimentaire euh, Tout le monde a un, un, un, un surnom. Oui, Bon, l'autre voudrait bien répondre. Est-ce que c'est choisi par rapport à vos tempéraments ou bien à vos styles vestimentaires ou bien à votre état d'esprit bon, euh, pour, pour, pour se donner un nom, ça nous donne une certaine assurance. Si vous voyez, les il s'appelle le capitaine parce que quand on dit le capitaine à Méchouko, on sait déjà que l'ambiance sera là. Au rendez-vous. Quand on dit il faut dire le pétrolier, lui c'est le pétrole-dollar. Lui il fait toujours un dollar. Et lui c'est shérif, deux fois shérif, c'est le shérif d'Anov. C'est lui quand il est là, il vient dans toutes les, euh, les discords. C'est lui qui crée tout, il crée, crée tout le, la, la, la monnaie en vrai qu'on y vienne. Et lui, c'est le grand CC, CC, le styliste. Lui c'est un, un styliste vestimentaire, et l'agence les vêtres, les costumes comme ce doit. Pour voir comment nous sommes bien stylés, c'est lui qui nous l'agence tous nos costumes. Moi, quand je dis boss, parce que j'aime me faire appeler boss, boss. Parce que le nom, se fait toujours dans la possibilité des mains. Donc, pour faut toujours mettre la possibilité sur toi. Donc, c'est pourquoi je me fais appeler le boss. Donc, c'est un peu ça. C'est très intéressant. what tu dis want to say about à votre Yeah, first of all, I have to introduce myself. Yeah, my name is Sharif Tutan Sharif, and then we are here. When we speak about the policy, it's something like you have to know what you have to wear. You know, it is something like you have to know how to wear, how to dress, and how to present your group. It's not other by yourself. It's all about your team, you know, because we are, we are just like a family and you know, we are like a brother and stuff like that. And this team, we have to present this team as well as possible, wherever we go, because wherever we go, we are well presented. We are not presenting just for ourselves, but we are presenting the whole Hanover. So that's the reason why we are the best dressed in Germany and we try to like, keep the goals going. And that's the whole thing we talk about. I think there's the whole thing about the dress code. Thank you. <laughs> Thank you very much. What is your, your dream for, the, for this group, for, for the future? My dream for this group is like, we want to take over the world. We want to be known for the whole world, to know that we have a group in Germany called Tadiz. And this group is not just in Hanover, but the whole universe is going to hear about us. That's my dream and that's my goal. And that's how we're working together as a team to reach this goal. Merci. Merci beaucoup. Un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans la, dans la sape ouais, bon, C'est ça que je disais, la, la sape c'est un état d'esprit. Ouais. Tout le monde peut faire la sape, mais tout le monde ne peut pas faire la sapologie. Ouais, c'est très ouais, des choses différentes, c'est très important. Les ouais. détails ça compte. Ouais. Les détails c'est très important. Ouais. Tout le monde est sapeur à la base. Ouais. Mais la sapologie, ça c'est au niveau de la sape. Ouais. Hein. Il faut être prêt pour être là, ça me fait 35 ans de travail, c'est pas ici que j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de concours et puis tout le monde connaît déjà le monde, le nom, mon nom c'est Ahmed Choco, le monument vivant de la Sape, garçon 5 étoiles, garçon qui porte pas caleçon deux fois, il n'a jamais porté caleçon deux fois dans ma vie. Ouais. Merci beaucoup et j'aimerais aussi avoir un mot de fin de, de tout un chacun de vous. Bon, euh, je voulais dire, vraiment, je voulais vous remercier par rapport à vos déplacements pour venir jusqu'à N'ov. Vraiment, c'est pour vous dire merci beaucoup, merci beaucoup, vraiment. Encore, j'ai rejoint mon frère. Tout le plaisir pour nous et nous disons merci pour cette belle pub qui commence pour notre groupe. Et j'espère qu'on fera des choses ensemble. Et que que la paix des seigneurs soit fait. Final words, please. Oh, my final words, like I really appreciate the time for you guys being here. And I just bless that you have a wonderful return back home and have a wonderful evening and a wonderful weekend. I wish we we're going to meet again. And I believe that day we're gonna meet, it's going to be the amazing time. Thank you. Have a wonderful weekend. Comme le frère vient de me le dire, merci à votre présence ici, c'est très gentil. C'est que moi je suis à la jeunesse, à toute la jeunesse du monde, parce que forcément, on sait que la, la SAP a été créée au Congo, mais si je m'adresse aujourd'hui, ça a pris partout dans le monde entier, même celui qui n'est même pas africain, il aime ça. Voilà, donc je m'adresse à tout le monde, à toute la jeunesse. Voilà. Tous ceux qui veulent s'habiller, il ne faudrait pas qu'ils mettent dans la tête qu'il faut être milliardaire avant d'avoir un style d'être vêtement. Ça se passe dans la tête. concentre toi et tu y arriveras. Donc, oh, merci. Merci à toi aussi. Alors, le capitaine. Oui, le capitaine Dandis. Toujours là pour représenter le groupe. Donc, mot de fin. Tout ce qu'on peut dire, c'est à vous de à vous remercier à votre déplacement pour venir interviewer les apologues d'Anova, les apologues de l'Allemagne, parce que mis derrière, c'est nous qui représentons l'Allemagne. En, en matière de la sapologie, c'est la, euh, la ville qui est plus suivi dans la sapologie, mm -hmm. c'est Anova en, en précisément. Les dandys, donc euh, tout ce qu'on peut vous dire. Merci pour le déplacement. Donc euh, vous connaissez bientôt il y a un grand événement aussi qui arrive le 29 avril. Il y a quelque chose qui va arrivé dans la salle. Donc, oui. ça va rester dans l'histoire. Mm -hmm. Merci. Okay. Merci à toi. Bon, la partie qui m'intéresse, c'est le show. Vous allez me montrer le show tout à l'heure. Ou bien. <rire> bon, merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la découverte d'une autre star, une autre étoile de la diaspora africaine. Surtout, n'oubliez pas de partager nos contenus. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.